Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, Bomba bonjour, et bonjour, bonjour, grand journaliste la bomba TV. Bomba TV et Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, bienvenue sur notre chaîne Bombachelle TV. Avant toutefois de commencer, n'hésitez pas de liker, de partager nos vidéos et de vous abonner sur notre chaîne. Voilà, nous allons faire un petit commentaire sur la personne de Jolie Kalunga. Comme vous le savez bien, c'est une artiste comédienne congolaise, voilà, qui a déjà totalisé dans sa profession plus de 20 ans de carrière. Premièrement, d'abord, nous devons savoir que maman Kalunga, c'est une mère au foyer. Et tout en étant une mère au foyer et dans sa profession, jusque-là, c'est une dame euh, sans polémique. Certes elle, pas, elle peut, certes, elle peut avoir de conflits. Mais vous ne la verrez jamais gérer ses indifférents à la télé. Vous ne la verrez jamais, peut-être, euh, Maman kolunga en conflit avec X ou telle personne, venir échanger à la télé ou raconter du n'importe quoi, comme le font. Euh Certains artistes comédiens ou comédiennes, elle, elle n'est pas dans ses divagations. Et dans la personne de Maman Kalunga, vous devez savoir que c'est une femme, c'est une dame très âme, très effacée et respect, respectable. Voilà, elle est respectable dans sa profession, dans son foyer et très souriante. Et ce que vous devez aussi savoir sur la personne de Maman Kalunga, elle s'est mariée avec les pères de ses enfants. Voilà Et c'est marié avec les pères de ses enfants Et comme vous le savez N'est-ce pas un exemple à suivre Dans l'art euh, Dans l'art congolaise N'est-ce pas un exemple à féliciter Parmi ces nombreuses dames que nous voyons Défiler de gauche à droite Nos artistes Mais Maman Kalouma nous pouvons dire Que c'est parmi des grandes dames Respectées dans l'art, dans l'art congolais. Voilà. Oui, Non, En tout cas, maman Kalunga, elle s'est mariée avec le père de ses enfants. Félicitations au couple. Laisse que l'éternel désarmé puisse être votre guide. Toutefois, nous sommes à la fin de notre petit commentaire. Si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas de nous les faire part. Voilà. N'hésitez pas de vous abonner, de partager. Merci et au revoir à la prochaine pour un autre nouveau numéro.